Ah, je vous présente aller. Anna. Ensemble, nous, nous allons vivre une, une très, une très très, très grande histoire d'amour. Ivan, bonjour, bonsoir. Je, je me présente. Moi, c'est Adama. Dans le jargon des guitaristes, on pourrait dire que je suis une sorte de, de solo, hein, de, de l'amour, C'est vrai que si, si, je devais me définir, et eh bien, je dirais que je me sens un peu comme comme ce jument hein, qu'on aurait offert à un cul de jatte hein, et que du coup malheureusement eh bien, personne hein, ne monte jamais et c'est un peu dommage. Hein. Bref, je suis célibataire et ravi hein, de, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi hein, que, que malgré votre, votre passion hein, pour, pour les chemises fleuries hein, ainsi que, que ce petit ascendant rose hein, qu'on retrouve souvent chez, chez les bretons hein, il faut bien l'avouer et bien c'est pas tous les jours hein, qu'on reçoit une sorte de, de Johnny Clegg, hein, du, du flamenco hein, dans le sens où en marge de, de vos activités de, de comédie pourtant lucrative et eh bien et eh bien depuis quelques années hein, pour, pour une raison que, que personne ne s'explique vraiment hein, vous, vous essayez de, de redorer le blason hein, de, de ces voleurs de poulet hein, que sont les, les jopi-joba hein, des de vos du voyage avec lesquels vous, vous avez créé le groupe hein, ma, ma guitare s'appelle reviens hein, dont, dont le second album est, est très joliment intitulé un hein, fier et susceptible hein, je sais pas mon petit niveau hein, ce sont, sont deux adjectifs qui, qui c'est bien à la personnalité de mon père hein, qui, qui en sa qualité de, de serre hein, ça, a toujours eu <rire> tendance, hein, il faut bien l'avouer à, à démarrer au cœur de tour hein, et dans, dans tout le sens du terme d'ailleurs hein, et notamment cet après-midi de, de mai 93 hein, où pour économiser les, les frais d'auto-école, hein, mon père a, avait décidé de m'apprendre à conduire humeur, hein, su, sur les plages normalement désertes hein, des cette marée de la mer hein, une expérience qui a, a malheureusement viré, viré au fait d'hiver hein, lorsqu'affolé hein, par la vue de, de ces milliers de gitans hein, qui, qui déboulaient vers nous, un hein, serge à la main, en hein, mémorisant des, des bonnes urées, eh bien, bien mon père, un hein, grand admirateur de, de Jeanne d'Arc, n'a hein, pas hésité à, à rechercher le strike hein, en fonçant dans le tas plutôt que, que de prendre le risque hein, de, de finir cramé, un hein, risque pourtant assez improbable, hein, vu le Mistral qui, qui soufflait ce jour-là. Hein. Et en parlant de, de lâcher les chevaux, hein, j'ai découvert que, que pour décrocher votre rôle hein, de, de Wild Billy Cook, eh bien... Et bien avez prétendu s'avoir monter à un cheval. Hein. Un petit mensonge qui, qui d'une certaine manière, nous, nous rapproche hein, dans le sens où je suis comme bon petit niveau même aussi du cheval. Hein. Je vous n'en ai malheureusement que la culotte est bien, et bien, pour autant, hein, sachez que la petite jeune qui est à moi hein, serait absolument ravie hein, à l'idée de, de vous attirer dans ces écuries hein, si vous voyez ce, ce que je veux dire. Et à propos de, de dormir sur la paille, justement, hein, j'ai vu que vous avez participé à, à la manif du DAL, hein, cette association qui, qui défend le droit au logement. Hein, en demandant notamment la, la réquisition des immeubles et, et logements vacants. Et vous savez quoi, ça, ça tombe très bien. Hein, car je sais qu'à mon petit niveau, n'ayant malheureusement jamais trouvé oh, aucun homme hein, au, au CSDF soit-il le prêt à venir squatter. Hein, mon T3, eh bien, eh bien, sachez hein, que, que si la vie de gitan en roulotte hein, venait à vous barber, eh bien, eh bien mon T3 et moi-même, hein, ne n'aurais absolument aucune objection à, à l'idée de, de vous laisser jouir hein, de, de nos commodités, hein, si vous m'autorisez. La, la métaphore, hein, sur ces petites confidences, je, je voulais se réfléchir à à ah, ma proposition. En hein, attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance en Haute-Loire, hein, où a lieu en ce moment même, là, la journée de portes ouvertes hein, des, des ouvrières de l'ojabi hein, Donc c'est comme moi, hein, l'ouvrière qui est en vous, il serait ravi à hein, l'idée de, de faire visiter ces, ces locaux. et eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre.